Bienvenue dans cette petite vidéo qui est un complément de la vidéo précédemment faite sur les bends. Simplement, celle-ci, elle va montrer comment amener euh, le bend en lui donnant un tout petit peu plus de coffre. Ok Donc un bend, on peut l'amener comme ça. Ok Mais on peut aussi l'amener comme ça. Donc cette petite technique-là qui consiste à à gratter les cordes avant de gratter le ben. Il euh, y a plusieurs euh, façons possibles de le faire. Pour ma part, j'utilise la tranche de la paume de ma main droite ici pour muter les cordes. Ici. Okay. Et également l'index ici de la main gauche qui va m'aider à muter les cordes. Et dès que je vais arriver sur la note à jouer, je vais pouvoir lever ma main pour éviter que la corde soit mutée, hein, tout simplement. Donc cette technique-là, vous pouvez la faire uniquement avec la main droite, okay, ou uniquement avec la main gauche. Voilà, ça donnera un petit peu plus de coffre à votre band. A bientôt